Comme chaque matin tu te roules en conne. Elle était belle, elle était bonne. Elle a cassé ton cœur, ouais. Et tu n'arrives pas à te relever. Tu voulais tout effacer. Tu voulais tout écraser. Tu voulais tout oublier. Mais tu n'arrives pas à t'en passer. Tous ces souvenirs au centre-là, centre -là, Quand elle t'a quitté, c'était tout un choc. Tout ça pour l'oseille d'un autre De la mélancolie, t'en es devenu l'apôtre Je sais que l'amour t'enivre Et que ces paroles te délirent Ouais c'est compliqué, ouais ouais c'est compliqué Ouais c'est compliqué, ouais ouais c'est compliqué De tes sentiments, tu es emprisonné Tu n'arrives plus à voir le bon autour de toi, de tes amis Tu t'es méfié, tu arrives même à en perdre la voix, tu hésites même de tes choix car ici bas, personne ne te croit y a que des traîtres dans ton entourage T'aimerais vraiment tourner la page Si la confiance se gagne, tu la délivres plus Par peur que cela ne te tue Vie piquante comme espelette du game, tu veux en prendre les manettes Ton cœur ne veut plus danser Il ne fait que penser. Hibernation Calmer tes pulsions comme tard Tu t'es approché trop du soleil Habitude de mourir Tu ne te poses plus de questions Ouais, ouais, ouais c'est compliqué Ouais, ouais, ouais c'est compliqué Mais comme chaque matin Tu te roules un code. ouais Elle était belle, elle était bonne Et tu n'arrives pas à te relever Tu voulais tout effacer Tu voulais tout tout écrasé, tu voulais tout oublier, mais tu n'arrives pas à t'en passer. Ouais, c'est compliqué, beaucoup trop compliqué, ouais, eh, mais. Mm. De tes sentiments, tu es emprisonné, tu n'arrives plus à voir le bon autour de toi, de tes amis, tu t'es méfié. Tu arrives même à en perdre la voix, tu hésites même de tes choix Car ici bas, personne ne te croit Et que des traîtres dans ton entourage T'aimerais vraiment tourner la page Si la confiance se gagne, tu ne la délivres plus Par peur que cela ne te tue Vie piquante comme Espelette, tu gagnes, tu veux en prendre les manettes